Chers amis, chers communautés, j'espère que vous allez bien malgré le choc subi que vous connaissez. Bon, bah, vous êtes déçus bah, Il ne faut pas, il ne faut pas parce que de toute façon euh, la fraude était visible. Hein, si vous regardez les tirages que j'avais fait, notamment les 98 et 103, j'avais à chaque fois euh, des magouilles, des bidouilles, voilà. J'avais ça et donc une déception avec une période difficile et puis des changements désagréables, voilà, bon. Alors, c'est vrai quand même que pour moi, Caligula n'aurait pas dû repasser. On ne sait pas trop d'illusions. Hein. On a le même match qu'il y a cinq ans, donc on connaît le résultat. Bon, bah écoutez, hein. il n'aurait pas dû repasser. Pour moi, tout a été faussé. Il aurait dû dégager. Je reste sur ce que j'ai dit. Et moi, je voyais plus Mister Z. Voilà, bon. Après, au niveau des gens, j'ai certainement mélangé Jean-Luc et Jean, euh, voilà, l'autre Jean. Bon, m'en veuillez pas trop. Hein. Je me suis quand même lancé, j'ai pris les risques. Et puis, il devait y avoir Marine dans le coin, certainement. Et puis, il devait y en avoir encore un autre. Euh, alors, je ne sais pas lequel. Mais il devait y avoir trois hommes et une femme. Bon. Il va falloir accepter. Et puis, passer à autre chose. Alors, il y a des gens euh, qui m'ont injurié traité de tous les noms. Bah ben, écoutez, euh, c'est un petit peu dommage. Hein, parce que je ne fais pas ça euh, pour des questions financières. Vous savez bien que je reverse tout et même plus euh, aux animaux. Voilà. Je fais ça vraiment surtout pour éveiller les consciences, parce que j'aime bien les cartes, parce que c'est vrai que pour l'instant ça sort plutôt bien, hein, si vous regardez les tirages que j'ai fait, j'en ai fait quand même beaucoup beaucoup, en général ce que je sors c'est vrai que ça marche, ça fonctionne, bon mis à part deux trois peut-être où je me suis un peu plantée, mais enfin qui ne se plante pas, hein, moi je, je mets au défi, hein. enfin bref. On ne va pas revenir là-dessus. C'est un peu dommage, parce qu'encore une fois, je suis là pour vous. Hein. Vous savez, moi, je suis en Allemagne. Donc, à la rigueur, la France, bon, ben, je ne vais pas vivre ce que les Français vont vivre. Je suis épargnée. Donc, c'est vraiment pour vous aider. Et puis, encore une fois, euh, pour vous soutenir le moral. Alors, je voulais revenir simplement sur les cartes que j'avais sorties, qui, euh, je trouvais que c'était très intéressante. Vous voyez, par exemple, celle-là. Alors, je ne sais plus si c'était celle tirage 99 ou 103. J'avais sorti celle-ci, mais on voyait bien qu'il y avait une substitution aussi. On change les pièces, hein. on prend une pièce, donc on la sacrifie quelque part, et puis il y a l'autre qui regarde. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à une substitution en blanc et noir. Là ici aussi, là on avait la perplexité au niveau des résultats, ça c'était sorti aussi. Et là c'était quelqu'un, et eh bien normalement qui était en attente d'être couronné, et puis voilà, il est dans l'œuf. Puis on avait encore une autre même, bon, enfin on avait encore plein d'autres. Mais ce qui était sûr, c'est que c'était euh, voilà, c'était couru d'avance. Bon. Ah oui, alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça hein, Parce que pour moi, le plan, c'était plutôt de faire passer une femme. Alors certainement, la, la traîtresse, comme vous l'appelez, ou la pécheresse, enfin bref, la blonde, la Valérie. Mais il y a eu le scandale en, en même euh, entre-temps, pardon. Il y a eu le scandale, le, le scandale Mac, plus loin Kine, plus loin C, enfin voilà. Et du coup, ça mettait euh, Caligula en danger, puisqu'il aurait dû passer devant la justice. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, le, le nom comme je, je l'appelle toujours, eh ben, ils l'ont remis en course pour le, refaire, le faire repasser de façon à ce qu'il a ait de nouveau l'immunité. Tout simplement. Voilà, j'en bredouille. Mais en fait, c'est. Voilà, j'ai compris ça euh, il n'y a pas très longtemps. Et c'est clair, c'est pour ça. Donc, de toute façon, ils savaient qu'il y en avait un du clan qui allait repasser. C'était évident la preuve. Ils ont commandé les doses à partir de fin mai. Voilà. Alors comment est-ce qu'ils auraient su s'il si, euh, ne devait pas un du clan qu'il devait repasser Et puis, euh, il n'y a, a pas eu de débat, il n'y a rien eu. Enfin voilà, il, il savait qu'il allait gagner. Alors, euh, encore une fois, euh, lui, principalement, ou sinon, de toute façon, il aurait eu une immunité d'une façon ou d'une autre. Ou sinon, ça aurait de toute façon été une autre personne, comme la Valérie, qui aurait continué la politique. Point. Je n'en reviens pas là-dessus. Hein. Alors ne soyez pas déçus. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit sauvé par les élections, parce que moi, j'ai toujours dit. Ce ne sera pas les élections qui apporteront la solution. Il y aura quelqu'un d'autre après. On va regarder un petit peu ce qui va se passer euh, au niveau des, des mesures euh, du gouvernement, hein, par quoi ils vont commencer. Encore, encore une fois, je vois une période difficile. D'une façon ou d'une autre, hein, il y aura une période vraiment difficile. Mais on va regarder justement ce qui va se passer voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont refaire le QR code Est-ce qu'ils vont refaire le pass Enfin bon, s'il y a le QR code, il y a le pass. Est-ce qu'ils vont refaire euh, la piqûre, l'injection Enfin bref. On va regarder. Il faut s'attendre à tout avec ce fou. Alors moi, j'ai les histoires de guerre. D'accord Donc moi, j'ai un peu peur quand même euh, que... Comment, comment, qui remettent de l'huile sur le feu voilà, hein, c'était déjà sorti vous vous souvenez la, la carte du joker qui dansait sur le tas de dynamite ça m'a beaucoup tracassé cette carte là donc euh, si ça me tracasse généralement c'est pas bon signe voilà, donc euh, oui il peut très bien euh, il peut très bien mettre de l'huile sur le feu il est dangereux, hein ça j'ai toujours dit hein il est dangereux, on va voir ce qui sort on va faire même deux rangées il veut nous déclencher un conflit sûr voilà alors mauvais présage dans les étoiles voilà donc ça c'est les nuages donc c'est bien un ennui qui arrive avec une situation difficile ou une impasse l'ours c'est qui c'est le hein ben, lours qui est la victoire hein c'est pout pout voilà c'est vlad comme j'ai dit la croissance et euh, l'ancrage bon il y a quand même. Alors, c'est marrant parce que du côté de, de, de Vlad, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Il, est, il est de ce côté-là, lui. Nous, on est plutôt de l'autre côté. Hein. Bon. Donc, lui, il va s'ancrer. Donc, euh, ça va continuer. Hein. Pour moi, il, il a la victoire, euh, Vlad. Par contre, de notre côté à nous. Alors là, je, je, je repars du côté de Caligula ou du gouvernement. Qui Qu'est-ce qu'ils vont faire Ouais, le feu, ouais, ouais, ouais, ouais. Et le joker. Bon, bah écoutez, le joker, ça fait quand même... Plusieurs fois que je le sors. Que ce soit dans le jeu là ou l'autre, c'est qu'il va faire n'importe quoi. Si on avait encore un doute, c'est hors de contrôle. Et avec le feu. Donc le feu, normalement, c'est pas forcément une mauvaise carte. Ça peut être la carte de l'enthousiasme ou de l'ardeur. Mais dans ce contexte-là, moi, j'ai envie de dire que c'est le feu... Euh, feu, l'élément feu. Pas bon. D'accord Donc... Euh, hum... Ce qui va aller encore, euh, éventuellement, vouloir aggraver la situation. Ouais, marionnette, tout ça, c'est de la manipulation. Et ben, il risque d'y arriver quand même. Hein. Il risque d'y arriver. Oui, et donc, chemin difficile pour nous. Bon, pour moi, apparemment, il va continuer de jouer la guéguerre avec, euh, voilà, contre Vlad. Alors, pas que lui, hein, parce que euh, c'est... Euh, Enfin bref, on va dire l'OTAN, hein, on va le dire, bon, je pense que ça ira si je le dis, mais euh, il risque d'y arriver et du coup ce serait un vrai chemin de croix pour nous, vous l'avez ici. Par contre Vlad, lui, bon ben pff, tout va bien pour lui, hein. alors comment il va réagir, parce qu'évidemment il ne va pas se laisser faire, alors lui il va changer encore quelque chose il va mettre ouais, ouais, le dragon hein, je vous dis il a la, alors le dragon crache du feu hein, d'accord et là il va mettre les choses en route vous l'avez ici bon donc si monsieur Joker fait n'importe quoi il y aura des conséquences ça c'est la première chose que je peux vous dire et avec ces cartes là manipulation j'ai peur qu'il le fasse bon comment ça va se traduire concrètement alors quelles conséquences pour les Français En admettant qu'il arrive vraiment, vraiment à nous mettre dans la... Voilà. Dans la mouise. Hein. Quelles conséquences pour les Français Encore l'épée. Vous avez vu hein, J'ai remélangé. Hein. Bon. Donc l'épée... Euh, alors l'ombre. L'ombre, normalement, c'est l'absence de quelque chose, mais bon, c'est aussi des choses qui peuvent être cachées ou les secrets pe qui peuvent être découverts. En tout cas, il y a, euh, a l'épée. Ça ressort, ça fait deux fois. Quelles conséquences pour les Français On va essayer de voir ce qui sort. Quelles conséquences pour le peuple français On va mettre que deux fois trois. Donc je sais que vous avez déjà fait des réserves, je sais que vous êtes prévoyant, c'est très bien. Euh, il va falloir faire preuve de solidarité. Hein. Je, enfin bon, j'espère vraiment que les Français vont le faire parce que... Parfois j'ai l'impression que c'est un peu chacun pour soi, ce qui est dommage. Enfin bon. Alors il y a un espoir, il y a, y a les rats. Alors les rats c'est euh, le vol, c'est euh, une perte. Ouais, c'est vol et perte, quoi. Donc, perte de quelque chose. Ici, il y a une tentation. Ah ouais, de, carrément, hein, de refaire le monde. Hein. Donc, c'est gros changement. C'est-à-dire que le monde ne sera plus celui que l'on a connu. Gros, gros changement. Ah, oh, quelle surprise. L'éclipse et les dark. Bon. <rire> chers amis, gardez espoir quand même malgré les cartes que je vous tire et je vous ai dit, hein, je ne vous ai pas mis tous les tirages que j'ai fait je ne vous ai pas mis en ligne parce qu'il y en avait certains qui étaient vraiment, euh, voilà et je me suis dit, je ne vais pas leur faire ça <rire> mais il faut s'attendre, oui, à des mois difficiles c'est vrai c'est comme ça, on n'y peut rien, il faut l'accepter il faut tenir bon c'est euh, mauvaise période, là on rentre dans la tempête voilà, puisqu'on a le mauvais capitaine et le mauvais capitaine, il va faire n'importe quoi avec le navire c'est tout et puis bon bah donc du coup euh, du coup voilà quoi ça va secouer ça va secouer j'avais dit que ce serait une année rock'n'roll hein. pour ça je ne me suis pas plantée donc là il va mettre il va la tentation de tout chambouler hein. vous avez la tortue qui porte le monde et ça c'est vraiment un changement dans la société très important ici et vous voyez qu'il va y avoir un obscurcissement mais malheureusement c'est pas le soleil qui va revenir Hein, c'est parce qu'on après une éclipse, un maintenant le soleil revient. Mais là non, c'est vraiment la disparition du soleil et les ténèbres qui arrivent derrière. Donc une période noire. Les amis, accrochez-vous, hein d'accord Bon, mais encore une fois, euh, c'est l'affaire de, de plusieurs mois, moi je dirais vraiment. Hein Alors qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire là, le changement de monde là L'illium, c'est la tentation. Hein c'est aussi la passion, bah, il est animé par, euh, euh, par son espèce d'idéologie euh, complètement folle, hein. c'est ça en fait, son, son fanatisme si vous voulez. Hein. Alors qu'est-ce qui va nous faire Qu'est-ce qui va nous changer Ça va passer par des vols. Après je ne vais pas vous faire peur non plus, mais enfin bon, alors changement, il faut s'y attendre. Voilà, changement de cycle, changement et changement. Donc, il y a bien des changements qui sont en préparation. Il va faire quoi Il va remettre les gens sous cloche ou quoi Gardien du secret. Ah, donc, il y a des choses qui ne sont pas à dévoiler. D'accord. Donc, ça veut dire que je n'aurai sans doute pas l'information. Mais il y a des gros changements en préparation. Ouais, mais il y a quand même ça. Alors, est-ce que les gros changements en préparation sont du dark ou est-ce que c'est les darks qui vont être vaincus hein, On peut se poser la question puisqu'il y a du secret. Du secret, pardon. Alors, euh, est-ce que les darks vont gagner On sait qu'ils ne vont pas gagner, mais j'ai quand même posé la question. Donc, eux, bah, ils vont avoir des ennuis. Je vous dis, hein, il va y avoir d'un imprévu. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent vraiment tout détruire, on est d'accord. Mais il y a cette carte-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une période, mais ça ne va pas durer des années. C'est une période qui peut durer quelques semaines, quelques mois. Moi, j'aurais bien quelques mois quand même. Avec une période de quelques semaines qui va être vraiment difficile. Et puis, euh, bah, ça va être le bazar. J'ai toujours dit ça, hein, que ça allait être le bazar. Et qu'il bah, va falloir ensuite nettoyer derrière. Et ça, ça peut prendre du temps. Mais eux, ils vont avoir des imprévus. Et regardez qui arrive, le magicien. Pour moi, je si je ne l'ai pas dit dix fois, hein, franchement, il euh, y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui va nous tirer d'affaire. Bon, alors je, je suis bien qu'il ne faut pas non plus attendre un sauveur. C'est vrai, il faut céder, céder soi-même déjà en premier, c'est vrai aussi. Mais quand, même, mais quand même, il y aura bien quelqu'un d'autre. Vous Voyez, le magicien mystère. Je vous dis, il y a un homme mystère qui devrait intervenir. Simplement, le gardien du secret dit, je n'ai pas le droit de savoir euh, qui c'est. Mais j'ai l'intime conviction qu'il y aura bien quelqu'un qui va intervenir. On va remettre une carte sur les darks. Ok, faut-il vous en dire plus Ils paieront il y aura la justice pour eux de toute façon. Bon, on va arrêter là aujourd'hui parce que j'ai encore plein, plein de choses à faire. Puis je ne vais pas trop non plus, euh, voilà. Je, je vais vous laisser déjà euh, vous remettre de vos, de vos émotions. Euh, je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter mes tirages. Je vais continuer. Euh, je trouve que encore une fois, je suis là pour vous aider, pour vous remonter le moral, pour vous dire de vous battre. Et surtout, euh, voilà, pour, je suis là pour vous, quoi. Encore une fois, hein, parce que franchement, je fais ça... J'aime les tirages, j'aime la voyance, mais je n'en ai pas vraiment besoin, si vous voulez. Hein. Bon, je pourrais continuer à les faire comme ça, avec les personnes qui ont la gentillesse de me consulter, et puis c'est tout. Mais là, je trouve que c'est important quand même de rester solidaire. Hein. Moi, je considère aussi que si j'ai eu envie de me remettre à la voyance il y a un peu plus d'un an, euh, c'était pour une raison précise... Éveiller les consciences. Alors, je crois en avoir éveillé quand même quelques-unes. Et je sais, par contre, et là, plus, ce n'est plus je crois, mais c'est je sais, que j'ai évité à certaines personnes d'aller prendre la potion. Et rien que pour ça, ça valait le coup de faire cette chaîne. Voilà. Parce que la potion, elle est... Elle est beaucoup plus terrible que vous ne pouvez l'imaginer. D'ailleurs, on va poser la question. Ce sera la dernière partie. Après, il faudra je vous laisse. C'est quelles conséquences... Pour les personnes qui ont reçu la potion voilà alors les conséquences pour la personne qui ont reçu la potion donc cette fois que je me reconcentre alors obstacle et changements bon alors moi ça fait déjà penser que obstacle et changement bas ben, obstacle au changement si vous voulez c'est que il ya une espèce de de D'évolution, on voilà, va chercher le mot. D'évolution qui ne peut plus se faire. Bon. En plus, euh, c'est vrai que c'est ce que les personnes qui travaillent dans l'énergie me l'ont dit. Ce sont des personnes qui sont bloquées à un certain niveau. Mais on va on va revérifier quand même. Alors, les conséquences de la potion pour les personnes, alors compris euh, voilà on ne va pas dire combien de doses. Hein. On va dire euh, au moins deux. Il y a, il y a bien un changement. Bon, vous voyez, encore, on a encore le changement ici. Mais cette fois, c'est le papillon. C'est rapide. C'est rapide. Hein, où le papillon, il se transforme, hein, il sort de son cocon et il se transforme en papillon. Ici, il y a l'espèce le, de, de lilium, mais ce n'est pas une carte qui est euh, positive. On a le crapaud, la stagnation, et on a la maison qui est la protection. Alors, donc, il y a un changement qui s'est fait à l'intérieur d'eux. Alors, c'est aussi la carte qui peut représenter l'ivresse ou euh, quand on prend des drogues. Par exemple. Hein? Donc, quand on est dans un état un petit peu ivre, voilà, donc on n'a pas la conscience qui est complètement euh, éclairée. Et là, euh, bah, c'est un peu pareil, c'est un peu quand on a un mauvais jugement. Bon, donc je, je dirais bien qu'il y a des histoires de conscience ici. Et la maison, bah, c'est quand on est en sécurité. Donc, euh, un petit peu quand on ne prend pas de risque. Quoi. Donc, je dirais déjà. C'est surtout les trois premières cartes qui sont intéressantes parce que là on a des histoires de conscience. On va aller revérifier ça. Avec la maison aussi. C'est aussi le côté terrestre, un petit peu la maison. Hein, un petit peu le côté matériel. Donc c'est plutôt. Ouais, alors, vous bah voyez, regardez la piqûre. Hein, vous avez le, l'espoir de, de pique, se piquer ici. Hein, comme, euh, comme la belle au bois dormant, sauf que l'effet, c'est pas le même. Évidemment, le mystère. Donc, vous avez vraiment, vraiment un changement de conscience ici qui est caché, le mystère. Le bouquet, ça, c'est pareil, ça s'épanouit. Hein. Donc, mauvaise conscience, euh, conscience altérée qui se développe. Et ici, alors, on a une alliance ou un anneau. On va regarder ce que c'est que ça. Avec le clan. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, c'est extraordinaire, ça. Ça veut dire, en fait... C'est il euh, y a une espèce de, de, de clan qui se fait. C'est vraiment le clan des, des, des Vax contre le clan des non-Vax. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est extraordinaire ce qui, ce, qui, ce qui vient de sortir ici. C'est que ces personnes-là ont tendance à se relier entre elles, en fait. C'est vraiment étrange. Hein. C'est vraiment, vraiment étrange. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que là, euh, ce pas des bonnes cartes. Hein. Je n'ai nulle part une carte de lumière ou ce genre de choses. Non. Vous avez bien ici, encore une fois, on, on est piqué, on se transforme. La conscience est altérée, mais c'est caché. Les mystères, hein, les mystères de la conscience. Ici, ben, le crapaud. Hein, donc C'est la stagnation, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est aussi quand on a un mauvais jugement. Hein, c'est ce qui est marqué dans mon livre, en tout cas. Et là, il y a les côtés matériels. C'est plutôt vraiment des gens qui sont bloqués dans leur développement spirituel et qui, ont avoir, qui vont avoir tendance à chercher les, les gens qui sont comme eux, en fait. Hein, euh, voilà. Maintenant, c'est plus, euh, on ne demande plus comment tu vas. C'est euh, Alors, est-ce que tu es vax ben, C'est ça, en fait. Bon, Donc là, il y a vraiment le, se relier au clan. C'est grave, quand même. Et alors, à long terme, donc, altération de la conscience, hein, d'accord, vous avez compris. Alors, à long terme, la magie, vous voyez, la magie qui est, allée, qui est, qui est vraiment euh, ici, en action, hein, vous voyez, sauf qu'il y a la magie blanche, mais il y a aussi la magie noire. Moi, j'ai toujours dit, de, depuis euh, vraiment euh, que je me suis intéressée à ce problème, il y a un truc occulte dans ce fiole. Il y a quelque chose qui fait que ça change. Ça change, ça change l'intérieur de la personne. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu des rituels qui aient été faits pour justement changer euh, le, comment dire, la composition. Comment je pourrais vous dire ça On va vous prendre un autre exemple. L'eau bénite, par exemple, hein L'eau qui a été bénie, donc qui a reçu la bénédiction d'un prêtre, d'une personne, on va dire, sacrée. Eh bien, c'est une eau qui, qui soigne, qui guérit, qui purifie. Bon, je ne vous apprends rien. Euh, il y a eu aussi euh, les, les, les expériences de ce Japonais dont j'ai oublié le mot. J'ai sur l'eau, euh, dans lesquelles, en fait... Euh, il avait pris une bouteille d'eau, il avait parlé avec des mots très très, très gentils à l'eau, en disant « beauté », enfin, que l'eau était belle, etc. Enfin, vous voyez, il avait parlé à l'eau. Hein et l'eau, euh, ensuite, il avait cristallisé, il y avait des cristaux qui étaient parfaits. Garde il l'expérience qui est très très connue. Et ensuite... Euh, en parlant, en disant des injures à l'eau, toujours dans une bouteille, ensuite en la cristallisant, eh bien on s'est aperçu que les cristaux étaient euh, n'importe comment, étaient chaotiques. Donc ça veut dire, ce que vous dites a une influence, puisqu'on est composé d'eau. Ah, ce que vous dites, ce que vous pensez, l'intention est aussi positive, change, euh, les, les, change la personne. Pour ça, c'est toujours important de dire des choses euh, agréables. Et d'ailleurs, les gens qui m'ont injurié, ben tant pis pour eux, mais euh, bon, ça va leur venir dessus. Enfin bon, c'est un peu dommage, mais enfin, peu importe. Donc, bref, je reprends mon exemple. Pardon pour cette petite euh, dile... euh, cette, cette petite voilà confusion. Donc, moi, mon idée, c'était par rapport à, à ces fioles qui sont quand même composées de liquide, je crois qu'il est vraiment facile de faire des trucs, on va dire, noirs. Dark pour changer la composition, et de façon que quand les gens la, le prennent, eh bien, ça change aussi à l'intérieur d'eux. On ne montra pas euh, l'idée de l'esprit qui est un truc occulte qui a été fait par rapport à ces fioles. Ce qui fait que non seulement il euh, y a le, le côté, évidemment, euh, immunitaire qui est détruit, bon ça vous le savez, mais il y a surtout le côté euh, ici de conscience. Et moi, cette carte-là, c'est ce qu'elle me dit. Voilà. Donc pour ça, on en reste là. Les conséquences, ben pour l'instant, c'est obscurcissement de la conscience. On ne peut pas dire mieux. Hein. Bon. Donc, il est absolument nécessaire de faire un travail spirituel pour retrouver justement euh, l'accès à la conscience, à la spiritualité, à la beauté, à l'élévation. Parce que tout ça, c'est bloqué. Bon, bah ben écoutez, merci de m'avoir écouté Je reviendrai vers vous. Euh, je reviendrai vers vous, pardon, avec les autres thèmes que vous m'avez donnés. Et puis, ben encore une fois, euh, préparez-vous, hein. Accrochez-vous, ça va secouer. N'oubliez cependant, cependant pas que la lumière gagne toujours. Voilà, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.